Souhaitez-vous, comme le font les habitants de cette belle maison, que le confort et la convivialité jouent un rôle important dans votre demeure Alors, gardez le décor de votre domicile simple et uniforme, peignez les murs en tons clair et utilisez le même revêtement de sol partout dans votre maison. Voilà les points de départ idéaux. Et bien sûr, vous choisirez un plancher en bois de qualité parmi la vaste gamme de l'alegno. En raison de leur facilité d'utilisation et de leur polyvalence, nos planchers multicouches sont absolument parfaits pour toutes les pièces de votre habitation. Les sympathiques propriétaires de cette villa unique ont succombé au charme du 15 mm vougeot. Dès que vous entrez, ce parquet profondément fumé de la gamme La Legno classique fait une impression élégante. Ceci est grâce aux nœuds joliment finis et la différence de couleur naturelle qui donne à ce plancher son individualité. Dans les espaces de vie, la famille a opté pour le style anglais moderne. Élément typique de ce style est le grand canapé accueillant en velours moelleux, décoré avec beaucoup de coussins en lin de différentes couleurs qui les rendent encore plus confortables. Le mobilier est simple et fonctionnel et a généralement un aspect inachevé, rugueux ou à peint dans des teintes vieilles fanées. Quoi qu'il en soit, vous devrez admettre que les tons gris-brun foncé du Voujo et sa surface structurée ont l'air absolument fabuleux ici. Dans la cuisine et les salles de bain aussi, le vougeot convient parfaitement. Il est protégé aux bons endroits par un tapis modeste et ainsi toute saleté, graisse ou eau n'ont pas l'opportunité de tâcher les belles planches de chêne huilée. Et c'est exactement la façon dont il doit être fait. Si vous voulez garder votre plancher à son meilleur pour les années à venir, D'ailleurs, saviez-vous que pour la plupart des parquets à l'aigno, vous pouvez commander les huiles ou vernis dans des teintes similaires pour la finition d'autres surfaces en bois dans votre décoration Ici, par exemple, l'escalier en chaîne a été terminé dans la même couleur que le Vaugeau. À l'étage, sur le palier et dans les chambres, le décor est aéré et apaisant. Rien ici ne vous distrait d'une nuit de sommeil stimulante. Et le vougeot Il rend le sol sous vos pieds toujours confortable et chaleureux. Êtes-vous convaincu par ce beau et stable parquet contre-collé Sur notre site, vous pouvez consulter tous les détails et voir les accessoires assortis. Ou visiter un distributeur près de chez vous. Alors, vous profiterez davantage de votre maison et de votre plancher legno. Ook in de keuken- en de badkamers past de Fougeot perfect. Op de juiste plaatsen wordt de parketvloer beschermd door een bescheiden vloerkleedje, zodat overvloedig vuil, vet of water hier absoluut geen kans krijgen om vlekken te maken in de mooie geoliede eikenplanken. Zo hoort het als je je parket jarenlang in optima forma wilt houden. Wist je trouwens dat je bij La Legno de olie of vernis in dezelfde tint als je vloer kan nabestellen voor de afwerking van andere interieurelementen? Hier bijvoorbeeld werd de eikentrap na plaatsing afgewerkt in dezelfde kleur als het parket. Op de bovenverdieping, op de overloop en in de slaapkamers is de inrichting bescheiden en rustgevend. Niets leidt hier af van een stimulerende nachtrust. En de Vougeot Die zorgt er hiervoor dat de vloer onder je voeten altijd knus en lekker warm aanvoelt. Ook verkocht voor dit prachtig en stabiel meerlage parket... Op de website lees je alle details over deze vloer en alle bijbehorende accessoires. Of ga even langs bij een verkooppunt, dan geniet jij binnenkort nog meer van je huis en van jouw LaLegno vloer.